Alors Serge, socialement, c'est vrai qu'en ce moment, les ultra-trails ont vraiment la cote. Quand on dit à notre entourage qu'on fait un ultra-trail, ça a tout de suite beaucoup d'impact socialement, ça, ça valorise beaucoup l'ego. Et pourtant, on voit que des, certains championnats, comme les Golden Try Series, se contentent de faire des trails courts. Et on voit que les trails courts commencent à reprendre un petit peu de galon, à être un petit peu plus valorisés et que finalement, bah, c'est des trails qui sont plus accessibles au plus grand nombre et qui intéressent aussi le, beaucoup de gens, beaucoup de trailers qui ne se permettront jamais d'aller faire un ultra trail. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui euh, souhaiteraient progresser en trail court euh, à, à nous donner, s'il te plaît. Alors, c'est déjà une, une première remarque, et ça, c'est le, le vieux marathonien qui te parle. C'est vrai que quand on parle de trail court, on parle quand même d'efforts de 2 à 4 heures. Mmh. Hein, donc, euh, le trailer est tellement aujourd'hui sur une hiérarchie dultra trail qui dure 6, 7, 8, 10, 20 heures que courir 2 à 4 heures, on dit que c'est court. Non, euh, courir 2 à 4 heures, c'est déjà très très long. Donc, mmh. se préparer à un trail court, c'est véritablement déjà une épreuve d'endurance. Donc, il y a trail court et trail court. Donc, la première des choses quand on veut préparer un trail court, la première réflexe, c'est de s'informer sur le profil du parcours, le type de sentier, où est-ce que ça se déroule un trail court, par exemple le, le, le trail des gendarmes et des voleurs de 32 km, qui est sur du, sur, sur du sentier vallonné où il va falloir courir tout le long, n'est pas un trail court que vous allez avoir en montagne à l'Alpe d'Huez ou, ou à Val d'Isère avec 1000 mètres de dénivelé sur 2,5 km, avec une descente dans un dérochoir caillouteux, ce n'est pas du tout la même chose. Donc on va se préparer de manière spécifique. Un trail court c'est vraiment une préparation spécifique pour un trail et un objectif. Alors bien sûr, on peut toujours, quand on a une condition physique de base, euh, participer à un trail court en disant bah, je vais marcher quand je à marcher, je terminerai comme je peux. Là, c'est autre chose. Là, on parle de réussir à s'entraîner pour être au mieux, non pas dans l'absolu, mais au mieux de ce que l'on peut produire soi-même dans sa condition physique de départ. Donc, un trail court, c'est véritablement un entraînement qui s'apparente à celui du marathonien. Donc, on va construire un plan d'entraînement sur à peu près trois mois, ça n'empêche pas de faire des autres courses en objectif, mais il faut à peu près trois mois pour préparer quelque chose de correct. À l'intérieur de ces trois mois, on va augmenter progressivement les charges d'entraînement en étant très attentif à sa capacité de récupération. On regarde si on, a, si on a le sommeil qui est troublé, on regarde si son rythme cardiaque accélère, on, on apprend à se connaître. C'est intéressant même, hein, cette, cette mmh. connaissance que seule permet... Euh, en plein d'entraînement, en allant de plus en plus loin dans l'effort. Et puis, on construit un programme sur ces trois mois avec beaucoup de diversité. Aucune séance ne doit être la même un jour après l'autre. Il va y avoir du footing lent de base, il va y avoir du vélo en braquet, en puissance en montée pour faire du muscle, il va falloir du spécifique montée, marche et course, pour adapter sa foulée, se connaître dans cet acte si particulier qui est de grimper, qui fait que la marche doit être un choix et non pas on ne va pas subir la marche, on va s'habituer à marcher-courir pour savoir quand est-ce qu'on est le plus performant. S'habituer à ce geste encore plus particulier du travail qui est la descente. Hein, autant on, on, on peut perdre une course en montée, mais on, on peut surtout, surtout la gagner en descente quand on arrive à être habile et rapide en descente. Donc c'est une vraie technique en soi. Donc il y a tous ces métiers-là à apprendre dans un plan d'entraînement tout en devenant un coureur à pied. Un trail court c'est de la course à pied avant tout, de l'aptitude à courir vite, donc de la préparation physique de base, courir, de la préparation de course à pied spécifique, grimper, descendre, et de la préparation pour arriver à courir vite. Donc là obligatoirement, ce c'est ce que n'aiment pas les trailers qui est pourtant si jouissif quand on arrive à, à rentrer dans un plan de préparation, qui est le fractionné. Quand on regarde un coureur qui fait 10 fois 400, on se dit, bon, là, quel courage il a. Quand on est soi-même ce coureur, on ne voit pas les tours passer. Absolument. On est sur le stade, on a la sensation, on sent son pied qui pousse, son genou qui monte, son bras qui est bien placé. Où est-ce qu'est ma tête euh, Où est-ce qu'est mon souffle On peut même courir un œil mi-clos dans les lignes droites. On devient la course. On devient le geste. Et on ne voit plus les tours passer. Et on a le vrai et pur plaisir de la course à pied. Le trail court permet d'associer le plaisir de la montagne, le plaisir du trail et la plénitude physique qu'amène le geste de la course à pied. On combine les deux, l'aptitude du marathonien, l'agilité du trailer. Donc véritablement, les trucs pour progresser en trail court, ce sont les trucs qu'obtiennent tous les marathoniens quand ils cherchent à progresser, du semi 1h10 jusqu'au marathon 2h15 ou jusqu'à 2h45, c'est-à-dire de l'exigence pour soi, une construction progressive sur les séances qualitatives, sur les séances quantitatives et avec en fond de rideau ce qu'on appelle aujourd'hui une athlétisation, c'est-à-dire la capacité à se dire quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles et puis travailler une ou deux fois par semaine en faisant de la planche, des demi-squats, euh, un certain nombre de, de mouvements simples au début, il vaut mieux être conseillé par un coach ou regarder des tutos sur Internet pour être certain de pouvoir se faire un score sculpté qui va supporter cette augmentation en charge. Mais je vous assure que l'enjeu en vaut la chandelle, quel que soit son âge, si on n'a que 45 minutes 5-6 fois par semaine ou une heure par, ce, par jour 5-6 fois par semaine, on peut se construire un joli plan d'entraînement. Et je vous assure qu'un jour faire du vélo en puissance en côte, le lendemain faire une heure et demie en footing lent, le troisième jour, faire 4 fois 5 minutes en côte à vitesse maximum. Le jour d'après, se faire 3 fois 10 minutes sur le plan en relâchement et ainsi de suite. Ben on multiplie le plaisir, on a de la gourmandise à courir, on s'ennuie jamais. Donc un plan d'entraînement, progresser pour un trail court, c'est la garantie de durer plus longtemps et de progresser même en ultra ou en course beaucoup plus courte. Eh ben, voilà. Merci beaucoup Serge, ça, ça, fait, ça fait beaucoup de choses à, à appréhender et à apprendre et du coup ça, ça incite aussi les trailers à viser le long terme. Toutes ces capacités là, c'est des choses que vous allez pouvoir acquérir sur la durée, sur le long terme et viser euh, long terme pour pouvoir performer et surtout euh, vous faire plaisir sur les courses qui vous font le plus envie. Merci beaucoup Serge. À bientôt.